Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous fais euh, allez, une petite vidéo 4 minutes euh, pour vous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui peut engendrer une variation de cote, Voilà, est-ce qu'il y a des, des bons coups à faire généralement euh, On pose souvent la question, euh, Benoît est-ce que tu penses que si je joue à chaque fois qu'une cote descend je peux, être, euh, je peux être gagnant sur, sur du long terme, euh, bah ça dépend, <rire> voilà, ça, dépend. Euh, ça dépend de, de l'info, ça dépend pourquoi la, la cote descend, euh, voilà, il y a plein de paramètres à, à prendre en compte. Donc là je voulais montrer un cas, un cas d'école euh, qu'il y a eu en, en NBA. Donc, c'est sur le site Haussportal que, que je vous montre ça, Host Portal. voilà, c'est un des sites que j'utilise euh, pour des fois faire mes courses, voir, voir les cotes, voir, voir les fluctuations de cotes. Voilà, je, je m'intéresse aussi à, à tout ça forcément. Donc, euh, c'est sur la NBA, c'était un match Orlando, euh, les Magic contre de, de, de Fournier contre eux, les, New York, les New York Knicks. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur, sur ce match-là alors, il y avait une info, euh, il y a une info qui est tombée, d'accord, euh, que Porzingis, le, le meilleur joueur de, de, de New York, le laiton, euh, allait être absent, sachant que, euh, quand je fais la vidéo, euh, il y a eu à peu près euh, une dizaine de matchs dans, dans, dans la saison, et il tournait à 30 points de moyenne. Voilà, ça vous pose un peu le, le bonhomme, bien sûr, la moyenne va, va descendre, ne va pas rester à 30 points, mais bon, c'est en, en gros, pour ceux qui ne un pas le basket, hein, un géant de plus de 2 mètres qui shoot à 3 points avec une, une extrême précision qui, qui, voilà, qui compte, qui, enfin, qui fait un peu tout sur, sur un terrain. Et euh, donc je voulais vous montrer un petit peu ce qui s'était passé. Donc voilà, il y avait une rumeur comme quoi pour Zegli, ça allait être absent. En fait, elle s'est confirmée au fur et à mesure de, de la journée. Donc là, je suis sur un comparateur de de boommaker.com, hein, euh, voilà, je ne parle, parle pas des, des, des Boommaker.fr, euh, parce que de toute façon j'ai pas un outil euh, comparable pour vous montrer les choses. Bref, donc là je vais sur quelque chose de, de, de connu, un boommaker connu, qui, qui est Pinac. Donc c'est très simple, vous allez sur, euh, vous allez sur la cote, d'accord Et euh, bah, vous voyez euh, la cote du début, donc le 8 novembre 16h55, et puis euh, bah, l'évolution de la cote jusqu'à le 9 novembre 1830. En, euh, je ne sais plus l'heure mais le match a dû commencer à cette heure là. Et donc, vous voyez quoi Vous voyez que la cote, elle a ouverte à euh, 1,46. <rire> et quand le match a commencé, elle était à 1,27. Donc, elle a quand même perdu 20 points. 20 points, ce qui est énorme. Et si on compte le nombre d'heures, en combien de temps elle a perdu 20 points C'est à peu près une dizaine d'heures. Voilà, 20 points et une dizaine d'heures. Donc, celui qui a pris la cote du Magic à euh, l'ouverture, voire à quelques même 2-3 heures après l'ouverture, hein, voyez, elle était toujours là. Euh, après, il y a dû avoir la confirmation de, de que pour Zingis allait être absent, donc forcément la cote a commencé à descendre. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui déjà qui s'intéresse bien à, à, à l'NBA, qui connaît bien ce, ce sport, qui euh, a des sites, qui donne des infos, et ben vous pouvez détecter des choses comme ça, des values comme ça. Et je peux vous dire que si vous prenez des cotes à 1.47 et qu'au début du match elles sont à 27, sur le long terme, croyez-moi. Euh, vous gagnez euh, de euh, l'argent, c'est une évidence vu, euh, euh, ben voilà, vu la value que vous avez eue sur, sur la cote 1,47, hein, euh, alors qu'au début du match c'était 1,27. Euh, c'est quand même euh, 20 points, genre, pour ceux qui ne connaissent pas bien les paris sportifs, 20 points si vous jouez 100 euros. Ça vous fait 20 euros de différence tous les 100 euros de, de bénéfices dans votre poche, ce qui n'est pas euh, négligeable. Voilà. Donc après, euh, c'est une histoire de, de probabilité. Hein. Forcément, si vous avez joué une cote 1.46, d'accord, euh, vous avez une, une probabilité équivalente à, à, à cette cote là euh, Et ben forcément, euh, quand, la cote, elle est à, quand la cote elle est à à 27 on va dire, euh, ben, voilà, la, la, la probabilité que votre cote à 1.46 passe, ben elle est augmentée. <rire> okay. Donc une cote à 1,46. Et je schématise, euh, voilà, il y en a qui vont me dire, peut-être sous la vidéo, oui, mais il y a les marges des bookmakers, je fais simple, là, d'accord Je prends sur, euh, voilà, si on cote sur 100, ok 100%. Une cote 1,46, vous avez une probabilité euh, de 68, 69% euh, de euh, remporter le, le, le pari, d'accord euh, Et une cote de 1,27, c'est 78%. Donc, vous avez pris une cote 1,46% et en gros virtuel enfin virtuellement elle a pas euh, elle a euh, maintenant 78 de chances de de passer alors que normalement elle n'en a que 68 donc ça fait quand même 10 euh, qui vont en plus en votre faveur de probabilité que la cote passe voilà, pour, pour, pour, pour schématiser. Alors, pour les débutants, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Pour les initiés, déjà, vous voyez un peu de, de quoi je, je parle, mais c'est absolument important de connaître et de savoir un petit peu comment, euh, comment les codes fonctionnent, comment elles fluctuent. C'est pareil que quelqu'un qui a un marché financier, s'il ne comprend rien de ce qui se passe, de ce qu'il se voit, pourquoi il action a surmonde, des ans, ben forcément, oubliez, n'allez pas là-bas. Parce que autant aller prendre un ticket de loto, un ticket de grattage, ce sera la même chose pour, euh, pour vous. Donc voilà, je tenais à vous faire cette petite, euh, cette petite vidéo. Alors, vous ne gagnerez pas à 100% tout le temps quand il se passe ça, bien sûr, mais je parle sur du long terme. Euh, vous gagnerez euh, forcément. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, sur ce, sur ce match-là Je vous mets ici le euh, résultat du, du match. Donc, c'était Orlando à, à la maison. Bon, premier carton euh, premier équilibré, hein, vous voyez. Donc, euh, Porzinghi, c'était pas là, mais ça ne s'est pas forcément fait sentir euh, au début. C'est plus le match avancé. Euh, euh, voilà, plus, plus la différence s'est fait sentir. Et les trois cartons suivants, c'est Orlando qui les a gagnés pour une victoire 112 à 99. Et donc là, une cote à 1,46. Voilà, si vous ne l'avez pas pris tout de suite au début, mais une, une ou deux heures après. Si vous aviez anticipé un petit peu, bah, qu'il allait avoir. Forcément, hein, si vous vous avez déjà un peu, un peu, un peu, un peu eu l'info, si vous connaissez bien le masquette et que vous dites que Porzingis, de toute façon, vous, vous êtes sûr qu'il ne va, qu va pas être là. Euh, bah vous anticipez et, euh, et après une fois que la, la, la, la, la cote sort, bah, tout, tout chute. Euh, alors il y en a qui vont dire, ouais ben non on peut aussi faire euh, acheter un 46 et revendre peut-être après un 26 et on est sûr de gagner de l'argent. Tout à fait. Ça c'est un peu plus complexe. Ça se fait sur des sites de, de betting and change. Euh, D'accord euh, sur, euh, sur Betfair pour ne pas le citer. mais euh, mais euh, voilà, c'est très intéressant aussi à faire, là on est plutôt sur du trading euh, par rapport à, toujours en parallèle avec la, la, la finance d'achat de, de, revente de, de cotes. Donc 112,99, le 1,46 serait passé. Euh, voilà, donc euh, bah, si vous avez joué 100 euros, vous aurez gagné 46 euros. Si vous aviez attendu début du match, vous n'aurez gagné que 26. 20 euros de différence, c'est pas mal. Imaginez, là je vous ai parlé avec 100, imaginez avec euh, 1000 euros par exemple sur ce pari et vous allez me dire, oui, mais non, on ne parie pas 1000 euros. Ben si, <rire> on peut parier 1000 euros. Voilà, c'est pas... Si vous avez la bonne adéquate, c'est pas un, un problème. Voilà, je voulais juste vous montrer ce, ce match-là. Ce match c'est un cas d'école. C'est vraiment un, un, un bon cas d'école. Et je me suis dit, allez, je vous fais la, la petite vidéo pour vous en parler. Bien sûr, j'ai encore débordé, comme d'habitude, mais euh, voilà, quand euh, comme je commence à parler des paris sportifs, je peux rester en, en parler des, des heures. Dites-moi si euh, des vidéos de, de ce style vous, vous servent, si vous apprenez des choses, euh, voilà, n'hésitez pas à partager, mettez des... Mettez des pouces bleus, ça fait un peu racoleur, mais voilà, c'est comme ça que fonctionne de toute façon le système pour qu'un maximum de gens voient la vidéo. Bien sûr, si ça vous a plu, et puis commentez et dis moi si vous êtes d'accord avec moi sur ce type d'analyse, d'anticiper de, de, et de prendre des, des euh, values en amont avant que le marché euh, ne chute. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous